Startup Cup, c'est une régate qui s'adresse aux startups technologiques de toute la France, voire du monde. C'est un format un peu original qu'on a voulu à ces startups. C'est assez concentré en temps. Les startups arrivent le vendredi soir et il y a un pot d'accueil où elles rencontrent leurs skippers. Le samedi, elles sont sur l'eau. Pour d'autres qui n'ont pas pu aller sur l'eau ou qui ont plus de salariés, elles peuvent aller sur un beach park. Le soir, on se retrouve pour une grosse soirée et le lendemain là on y est pour un brunch qui s'appelle le brunch des survivants ouais I'm <laughs> be Aujourd'hui l'événement correspond totalement, en fait, le, le but c'est vraiment de venir avec des gens qui n'ont jamais pratiqué la voile et de pouvoir accompagner ces entrepreneurs, de les faire se réunir, les fédérer. Vous êtes au top et on sera là tous les ans. Merci la FST.